De toute façon, cette maison est pourrie. Elle est naze. Ce qu'elle m'inspire La mort, l'absence de vie, le vide, l'envie de combler. La déco est moche et moisi Oui, c'est ça, moisi comme Cathy et ses goûts de chiottes. Un vrai musée des horreurs sur lequel on n'a pas besoin d'écrire fragile ou ne pas toucher. Non, on se déjà que tout est fragile en équilibre, comme la relation entre papa et Cathy. On ne doit plus vivre, mais se taire. On ne doit plus bouger, mais accepter. Accepter tous les caprices et les envies de cette sale conne et de son bon toutou. Quand je souris ou je suis gentil avec Cathy, Madame Starbet, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Quand elle est là, nous n'existons plus sauf pour les, mo les moqueries et les reproches, ainsi que les cadeaux. Mais les cadeaux, j'en ai rien à battre, je m'en bats les couilles. Je voudrais juste vivre un peu le bonheur avec mon père, qui devient un sale nier, un sale bourge, un petit vieux. Je me reconnais beaucoup, beaucoup dans sexe. Parce que c'est un peu ce que je vis, même exactement ce que je vis. Ce côté où, où on est. Euh, qu enfin, je vis avec. J'ai une belle-mère, j'ai des beaux-frères, des fils de ma belle-mère. Et euh, ce côté toujours où il faut toujours euh, faire semblant, en fait, pour faire plaisir. Parce que euh, tout doit bien se passer. Il euh, n'y a, pas, a, pas, a pas de raison, en fait, de râler, alors que moi, j'en ai tellement de raisons de râler. Et. Euh, et ouais, c est, c est toujours mon père qui me demande de passer au-dessus, d'oublier de, alors que j'arrive, j'arrive pas à oublier. Toujours à, à me reprocher des choses alors qu'elle n'est pas capable de, de faire appliquer ce qu'elle dit à ses propres enfants. Et vivre dans, dans sa maison à elle et qu'elle me fasse bien ressentir que c'est sa maison à elle et pas la mienne.